Je suis entrepreneuse et jardinière. Je me trouve à la bibliothèque de Morion pour faire avec vous les premiers semis. Je vais profiter d'être ici pour vous montrer des livres, des DVD et la Grinothèque qui peut vous aider dans vos activités de jardinage. Euh, au mois de février, on peut déjà semer des, des graines, des fèves, des petits pois, des laitues de printemps. Euh, des radis, des épinards. Et puis à partir mi-février, on peut déjà semer des les légumes d'été de croissance lente, tels que les aubergines, les poivrons, les piments. Mais pour tous les autres légumes d'été, les courgettes, les tomates, c'est trop tôt. Il faut atteindre le mois de mars. Nous allons faire trois sortes de semis. On va faire les semis de petits pois, des laitues de printemps et les semis de légumes d'été de croissance lente les aubergines, les poivrons et les, les piments. Euh, je vais commencer par les petits pois. Les petits pois, c'est des léguminoses qui ont un saveur assez sucrée, donc généralement les enfants, ils les aiment bien. Pour euh, pour les manger crus, il faut les cueillir un tout petit peu avant d'arriver à maturité, un peu comme les fèves. Donc je vais utiliser des rouleaux de papier hygiénique que j'ai coupé en croix et puis après j'ai plié, donc vous voyez, donc je les mets dans une barquette que j'ai aussi utilisé réutilisé de la maison, mais tous comme ça et après tout simplement je mets ma terre J'ai le soin de ne pas remplir jusqu'au bord. Voilà. Je remplis pas jusqu'au bord parce que je vais mettre ma graine par-dessus. Donc, je remplis, je remplis remplir et après, je vais mettre ma graine. Donc. Les graines, je les ai trempées pour que ce soit plus facile à germination. Je les ai trempées en eau tiède. Euh, et puis, euh, du coup, ça va, l'écorce, ça, ça va se ramollir et la, la, la germination, ça va être facilitée. Donc, mais dans 10 jours, 15 jours, j'aurai mes, mes, mes, mes petites plantes hein, qui vont commencer à pousser. Donc, je, je mets ma graine, je couvre un petit peu encore avec la terre et après, je vais arroser. Je vais arroser. J'ai aussi réutilisé un deur donc. Je les nettoyer et puis ça me sert ce qui est important quand je sais que ce soit bien humide et puis que ce soit bien bien humide et puis de mettre mes graines au rebord de, sur un rebord de fenêtre et euh, garantir que l'humidité qu'il y a toujours l'humidité euh, dans mon de l'étude printemps. Je vais utiliser une barquette. Utiliser. Je fais aussi mes trous. Normalement, j'utilise une deuxième qui est fermée. Donc, s'il y a de l'eau qui, qui coule, ça va couler dans une barquette qui est, pas, qui est pas du tout. Et puis, je vais faire la même chose. Je remplis de terre. Bien. je les distribue bien un peu partout et puis c'est très important avec les petites, euh, je couvre un petit peu avec la terre et je vais arroser et arroser avec une pluie fine donc je peux utiliser un vaporisateur, un, un spray euh, que je réutilise euh, un flacon que je peux réutiliser et puis aussi un arrosoir d'enfant ça va très bien parce que c'est les trous sont petits donc pour les légumes d'été à croissance lente les aubergines les piments les aubergines les piments et les poivrons euh, je vais les semer je vais utiliser une terrine à semis un marquette un petit peu plus euh, grande et je vais mettre la terre Et ce qui est important, c'est de savoir combien d'espace vous disposez pour mettre ces plantes. Parce qu'il faut voir que nous, on s'aime à l'intérieur, mais après, il faut les mettre à l'extérieur. Donc, si vous jardinez dans un balcon, voir combien de pots vous avez, puis l'espace, il faut aussi se renseigner euh, sur l'espace que les légumes prennent. Donc, moi, je vais faire donc, deux petites lignes de poivrons. Donc, je ne vais pas quand on achète des, des, euh, des sachets, il, faut... il y a beaucoup, beaucoup de graines. Donc, ça va, ça va faire 3-4 ans, de soumis. Donc, je vais... Après, pour mes aubergines, quand ça prend assez de place, je vais faire une petite ligne. C'est aussi possible de semer. Il se dire je fais un petit peu plus. Je me donne la marge. S'il y a quelque chose qui se passe avec des plantons. Et puis, je, je me renseigne aussi sur des trocs. Et je peux troquer peut-être mes légumes que j'ai en trop pour des pour le, de légumes que je n'ai pas pensé à semer. Donc, et maintenant, je vais avec mes piments de Cayenne. Cayenne. Et... Je fais ma ligne la même chose okay, donc eh bien, je la couvre et ce qui est très très important mais dans toutes les semis c'est mettre une, une petite étiquette et puis écrire le nom du légume et puis quand on a semé. Je vous ai donné les, les, les jours de germination, c'est très important. Quand on met le jour qu'on a semé, on, on peut savoir si dans, si dans 10-15 jours, c'est prévu que, que, que, que mon poivron vienne. S'il ne vient pas, ah, peut-être il y a quelque chose avec le, la graine qui n'a pas bien fonctionné. Donc moi, ce que j'utilise, j'utilise du scotch, donc je note. Je coupe, je mets mon nom de légumes et je mets la date de semis. Alors, deux, deux lignes de poivrons, une aubergine et puis des piments. Et puis, j'utilise aussi tout bêtement les bâtonnets de, de glace. Donc, je mets paf, ici au milieu de mes poivrons. Hop, ici, j'ai mis une petite ligne d'aubergine ici les piments. <musique> Comme je vous ai parlé, je vais vous présenter quelques livres de la bibliothèque de Morion. Donc, j'ai choisi euh, des livres qui décrivent bien en fiche les légumes. Donc, euh, ils sont organisés. Par légumes, et puis on peut voir qu'est-ce que chaque mois on peut faire par rapport à ces légumes. C'est très pratique. Quelles sont les, les astuces, et les trucs qu'on doit faire par rapport à, à chaque. Et celui-là, c'est un fiche. Et celui-là, c'est la même chose. Plein d'astuces pour, euh, pour aider à, à connaître mieux les besoins des légumes. Après, il y a tout un autre groupe que c'est les potagers en pot, les potagers sur mon balcon, mon potager d'appartement. C'est un petit peu euh, des livres qui présentent les, des astuces pour optimiser son espace, pour pouvoir produire beaucoup d'un petit espace. Donc, euh, il y a plein d'astuces de, de, par rapport à comment est-ce que je peux euh, combiner mes, mes légumes, quels sont les légumes qui, que je peux mettre les uns avec les autres euh, pour euh, optimiser l'espace. Euh, beaucoup d'aromatiques. Comment est-ce que je peux faire, adapter des, des bacs aussi en hauteur, des palettes, utiliser des palettes, donc très utile en ville. Après, il y a tout un autre groupe, c'est en lien avec, j'ai pris ce, ce livre, un peu d'exemple. Euh, quelles activités je peux faire avec les enfants en lien avec le jardinage euh, Je peux faire les semis, mais il y a, y a un, un, un, une grande quantité d'activités de, de, que je peux faire avec les enfants. Ils sont la plupart du temps, ils sont partants parce que c'est rigolo, on touche les choses, c'est très, voilà. C'est très savoir-faire, donc ils sont partants pour ça. Euh, le, le, le matériel qu'on a besoin, c'est le matériel qu'on a à la maison. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de, de logistique pour le préparer. Euh, des petits fruits, voilà. Il y a plein, plein. Aussi, la recettes de cuisine qu'on peut faire avec les enfants quand on cueille. Et puis, on apprend ils ont l'objectif le, le, le, aussi, c'est que l'enfant puisse manipuler le vivant, puisse apprendre de, de la nature et puis aussi cultiver la patience, parce que quand on sème, c'est sûr qu'il faut atteindre pour que ça germe. Et un dernier par rapport au livre, un dernier groupe que j'ai un peu euh, ressorti, c'est « un lien avec la biodiversité ». Cette question de la biodiversité, de la marque de biodiversité, ça me touche. Qu'est-ce que je peux faire J'ai un petit espace, j'ai un, un minuscule balcon en ville, qu'est-ce que je peux faire Donc ce livre, plusieurs livres qui existent ici, mais il, il part de qu'est-ce que je peux planter et ça va beaucoup dans les fleurs, bien sûr, parce que des fleurs mellifères, des aromatiques, euh, que je peux planter euh, et puis qui sert d'aliments aux insectes en ville, par exemple. Donc, euh, prenez du temps, venez découvrir. Il euh, y a plein, plein de livres très intéressants euh, qui peuvent vous accompagner. Euh, dans le processus d'apprentissage du, du jardinage. Il y a aussi un joli DVD que j'ai rencontré ici à la bibliothèque, euh, que c'est les semences missionnaires, et puis c'est l'explication de plus d'une trentaine de légumes en petites vidéos, de petites séquences pédagogiques très, très intéressantes pour les grands et pour les petits. Par rapport à la granothèque, qu'est-ce que c'est une granothèque Elle est ici à la bibliothèque de Montréal, comme je vous ai dit. Euh, ça se présente... Euh, comme ça. Donc, il a des, on peut, à la, à la on peut échanger des graines. Ça veut dire que je peux amener des graines ici et je peux prendre des graines d'ici. Il a une charte. Il y a une permanence régulièrement jeudi avec des bénévoles. Il peut vous expliquer comment ça fonctionne, euh, la granothèque. Par contre, dans des temps comme ça, le mieux c'est contacter les blocs de pour avoir des informations plus précises. Euh, donc, par rapport à la, la grainothèque, c'est quelque part important quand je, je, je suis intéressée au jardinage, à promouvoir la biodiversité, c'est intéressant de profiter d'une un, grainothèque parce que je peux faire mes expériences, donc je peux prendre quelques graines pour essayer à la maison et je participe au cycle de la vie. Je sème, je peux récolter les graines et les amener ici et je, je contribue à l'eau L'autonomie de moi-même, parce que voilà, petit à petit je commence à avoir de plus en plus de graines, je n'ai pas besoin d'acheter, et puis euh, aussi je rends mes graines plus résistantes parce que quand je les sème, ils vont s'adapter au sol, au climat d'ici, donc ils vont devenir plus résistantes. C'est des meilleures graines que celles que je peux acheter. J'espère que la vidéo vous a plu. Euh, je vous souhaite plein de plaisir euh, dans vos expériences de jardinage, seules avec les enfants. Prenez soin de vous, prenez soin de vos plantes. Continuez à faire des expériences et à venir profiter de toutes les ressources qui sont mises à disposition dans cette bibliothèque de Morion. Euh, et puis, à bientôt.